Yo les gars j'espère que vous allez bien moi ça va puisque aujourd'hui enfin disons euh, ces deux jours là je vais aller faire le covering total de mon fourgon de démonstration Donc en fait un covering c'est un autocollant immense qu'ils vont mettre sur mon véhicule avec le design que j'ai choisi qu'on a construit ensemble Donc euh, je pars de Grenoble pour aller à Paris let's go Bon les première étape on part au lavage let's go Allez on va détruire cette voiture On est à Paris à l'entreprise AdSense qui va me faire le covering. Si vous ne savez pas parce que c'est un covering, en gros, bah, vous voyez, qu'ils en ont là. C'est des gros autocollants un peu épais qu'on va mettre, ça faire une, une impression de un petit peu de peinture très stylée. celle là, ils l'ont fait en bleu métallisé, elle est magnifique déjà leur enseigne avec des petits reflets. Et moi, bah, je vais le faire bah, sur mon fourgon. Donc, c'est parti, je vous montre. Avant de commencer le covering, je vais vous présenter Ludovic. C'est lui qui a fait tout le design de mon fourgon. On a travaillé plusieurs semaines. On a fait plusieurs échanges pour trouver le bon design. Du coup, il va nous expliquer bah, comment ça a marché, comment comment ça fonctionne en fait. Le design d'ailleurs, j'ai aucune idée, moi j'ai juste vu des visuels. Euh, bah, Tout part d'une idée, ouais. une demande, donc la demande que tu nous as faite pour le covering de ton véhicule et avec euh, déjà un premier jet d'envoi que je t'ai fait pour les maquettes. Ouais. Et puis après bah, on avance, on avance. Effectivement comme tu as dit, on a travaillé un peu. Ouais, un peu, Et <rire> un du boulot, peu, il y a ouais. pas mal de boulot. fait pas mal de, de retours en plus, ouais. ouais, ouais. Et, le... puis, euh, et puis bah, au final, au final bah, on, on fait travailler la maquette, on fait le, le covering. Ok. vu en bas. Yes. Donc moi ce que j'ai fait, ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé plein d'exemples de véhicules qui existaient, de designs que je' aimé bien. Donc moi ma couleur, bah, vous le savez déjà, c'est le bleu. J'ai un casque bleu, un maillot bleu. Donc on est parti sur une base bleue de mon fourgon et après on a travaillé plein de designs. Bon on va pas tout montrer là mais... Voilà, il y a eu pas mal d'exemples, voilà, là, là, il y en a combien Il y en a 5, là, 6, en a 5, 7, 6, euh, voilà. Voilà, voilà. Là, on a commencé comme ça, donc j'aimais bien le bleu, après un peu moins le côté avec le, le petit vélo là, ou le design. Bon, là, c'était les, les premiers jets, on ne savait pas trop encore. Donc là, on n'était déjà pas très loin de ce qu'on va, qu va avoir là. Et au final, bah oui. Et au final, et ben... Vous le verrez à la fin de la vidéo, c'est la surprise. Mais ouais, il y a plein d'exemples et là, on a vraiment bien bien bossé. Vous allez voir qu'il a fait plein de designs de ouf. D'ailleurs, vraiment, Ludo, je te remercie parce que tu as vraiment bien bossé. Je t'en prie. Ça et c'est grâce à toi que bah, l'idée s'est concrétisée. Donc, on va maintenant poser et ben, le covering. Allez, let's go. Il est là, ça y est, ils ont commencé à installer le covering avec ce bleu que j'ai choisi tout à l'heure. Un bleu euh, légèrement violet avec des reflets. Mat, c'est un truc très stylé parce que c'est mat, mais brillant. Vous allez voir, ça rend énorme. Ils ont commencé le devant, là, on va aller voir. Ah, tu fais tout à la chaleur, Je pensais que c'était avec de l'eau justement en dessous. Hein, Moi, euh... je, crois, je, crois, je crois. il y en de de mais pas sur un véhicule. Tu mets de l'eau en fait après ça va dans les joints et tout pour couper euh, plus, pas ça. Ouais. Une fois que tu as posé le stickers en fait tu peux plus bouger quoi. Ouais. Après il faut attendre que ça sèche et tout. Euh. Ici j'ai tous mes motifs qui sont déjà prêts, la bombe du bomber show, toutes les bandes qu'on voyait sur le motif, waouh ça va être énorme. Bon pendant la pause de midi il nous a trouvé une petite euh, R8 verte métallisée très très très sympa. On va essayer de sauter par dessus avec le vélo, ça va faire des petites images sympas. Let's go On a ici, ah mais c'est n'importe quoi aujourd'hui, on a ici le bus du Paris Saint-Germain. Je vais monter dedans pour le faire découvrir la dinguerie. Je suis jamais monté dans un bus de footballeur donc euh, on va voir ça. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors... Basique, hein, je m'attendais à un truc de fou. Ah, C'est euh... bah, pas. on va le mettre dans un moi, Tu prends pas, ouais. pas souvent le bus, toi. Que, hein, mais non, mais non moi je prends ouais, le vélo, moi, ouais, normalement. Ouais, mais... Il y a qu'une rangée. C'est vrai qu'il y a qu'une rangée, ouais. On ah, corps, là, place, pied, petit là petit il y a de la place. De pied, petit parquet, on dirait un paquebot. Petit apéritif Petit apéro, oui. Petit apéritif Ah, ouais, si, ouais. Ils ont quand même. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. Ils ont le petit thé, le petit café. appeler carriage. La petite table. Je pensais qu'ils avaient des couchettes quand même Pour les longs trajets, des, des petites couchettes ou des trucs pour manger Mais non, pas du tout en fait Basique voilà. Après c'est le bus des, des filles C'est pas le bus des mecs, peut-être c'est différent Mais c'est pas pour les longs trajets, c'est pour les courts trajets apparemment Vraiment euh, les matchs de championnat de France Fin de première journée, on commence à voir à quoi ça ressemble Mais je vais pas vous montrer, je vous montre juste Le devant qui vient de terminer Il est déjà magnifique ils ont ultra bien travaillé. Demain, on part sur. Enfin, ils partent sur le coring ici et derrière. Et après, je pourrais vous montrer ça. Mais bon, première journée et ils nous ont déjà bien régalé avec plein d'animations. J'espère que ça vous plaît. Donc, euh, à demain, les gars. Après un bon petit déj, allez, c'est reparti. Direction l'atelier. En plus, il m'a mis bien. Il m'a prêté son GLC AMG. Hop. Allez, let's go. Direction l'atelier. Alors est-ce qu'ils sont là les gars Est-ce qu'ils sont là Ah mmh. voilà va. Ça va ça va Allez, Ça a bien bossé hein je vois Franchement il est beau le camion hein. On arrive à 10 <rire> Qu'est-ce qu'il y a par là je Ah il y a un la peu la de bleu chercher, <rire> Pas mal, pas mal. Pendant qu'ils sont en train de terminer le covering, moi j'ai pris un cadre de trial et je vais essayer avec un petit bout là qui m'ont donné. Bah de faire un cobring sur mon vélo. Je vais voir, je, vais, je pense je vais essayer de commencer par une bande sur le dessus. Je vais voir si j'y arrive et puis après on verra. Bon, bah ça peut être sympa, franchement vu que je m'en sers pour les démos, il sera sorti au camion. Donc euh, let's go. Donc je commence par le nettoyer comme eux avec euh, le petit alcool ici. Voilà. Et après je vais aller me découper ça. Attends. Je vais essayer de me faire le top tube là déjà. Je sais pas si j'arriverai à faire tout le rond, mais je vais essayer déjà on va voir. Allez c'est parti. Voilà, mais c'est stylé. En fait c'est trop élastique. Je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait, c'est super simple. Hop, une idée là. Eh, hey, mais en vrai, ça commence à être incroyable. Hein. Je vais peut-être avoir un vélo bleu bientôt. faut que je leur demande un peu des conseils, parce que là, là, je commence à être un peu bloqué sur, notamment ici. Et un peu là, là, ça devient compliqué aussi. Là, je pense qu'il faut chauffer. On va voir, je vais leur demander. Comment tu arriverais à, à, à finir là, là, surtout là Là, et un peu devant, parce que j'ai le cadre. Et là, ça part en deux. Alors là... Tu t'es lancé, lancé dans un projet là Complexe là ah, ouais. ouais, je coupe là où t'es Après tu choisis où tu fais ta coupe soit propre, droit ouais, par exemple ouais. tu vois Après c'est pour faire le, le, le tour du truc quoi En fait il est là, tu vas tu venir vas faire un accord là Tu vas le plus loin possible ici Ouais Tu coupes droit Et après tu viens faire fermer l'un sur l'autre Bon j'ai déjà coupé là mais voilà en vrai c'est pas mal Comment ça ressemble à quelque chose là Après je vais aller récupérer d'autres bandes là Un peu plus claires comme ils sont en train de mettre sur le camion Vous en pensez quoi déjà les gars Avec les finitions là, passage de câble Bon, en vrai après faut pas trop regarder en dessous quoi Ah là y a une bulle, je vais l'enlever Faut que j'enlève Là les finitions, ça va en vrai ouais Là, le truc chaud c'était ici là Là dedans c'est super chaud C'est pas très beau, faut pas rêver trop trop de près mais voilà Nickel et voilà, c'est terminé. J'ai rajouté un petit peu de rouge ici, un petit peu de rouge là, parce que sur ma voiture là-bas, il y aura un petit peu de rouge. Du coup, voilà. Bon, bah, comme ça, j'aurai un vélo assorti pour les démos. Trop stylé. Bon, il ne faut pas le regarder de près, mais il est fait. Voilà, j'ai fait mon premier covering de vélo. Donc, on va aller voir maintenant le fourgon là où ils en sont. Je crois qu'ils ont bientôt terminé. Est-ce que ça va matcher je crois qu'on n'est pas très loin. Ils viennent de terminer l'avant. Ils ont rajouté un petit détail. Cette petite bande rouge. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi du rouge sur mon vélo. Là tout est terminé. Et on va passer attention. On va passer sur le côté maintenant. Voir à quoi ça ressemble. Mmh. C'est très stylé. Et ils sont en train de finir derrière. On va aller voir ce qui se passe derrière. Bon après on jouera au jeu des de différence. Hein. On verra oui. si vous avez bien bossé là. Hein. On oh, voit si, si ça représente bien le dessin. Hein. <rire> on fait un jeu, tiens, voilà. Je le mets en vidéo, regarde, hop. Ouais. Et les gens, ils doivent trouver là. À chaque fois, c'est pour toi, là. Voilà, c'est terminé. Du coup, on sort le camion et je vous montre ça en image. Comment il est beau, il est trop beau. Attention, let's go